Je force tous ces petits jaloux qui parlent de moi Je prends de l'empleur de plus en plus qu'ils le font Ce ne sont que des ratatouilles j'aime, j'aime Ils disent que Bumbi est arrogant Ils disent que Bumbi est mal parlant Que Bumbi m'a pas à ses parents Alors que j'ai même pas de concurrents Pas de concurrents, j'suis plus même dans le ram Me dans le ram, je suis au courant J'suis pas manipulant, ni ambulant Tu ne peux pas te congrès tu ne veux même pas s'enfer Tu fais sans m'en de sanglier, en t'es pas pour te te foublier Tu moins, tu peux te faire essayer rien à signaler Grâce, tout ce qui bouche anti tat tat tat Je ne me confonds pas avec la chimamiche, le ratat-tat-tat Tu ne peux pas supporter mon pas, pas, te plais pas, moi seulement la pulule, sans Au moins un goût, à partir, nous, on a le goût du saut, on s'est taxé, tu fais le descendre, ça t'a tout moulin, mais je t'assure, tous les jaloux on va les arracher la tête, sans la voix, je voulais juste chanter seulement. Chante que personne, qu nous ne me pas bravo Et d'autres âges je veulent juste me voir tomber Je veux leur amoureux, amoureux dans du cul Je f**que tous ces petits jaloux qui parlent de moi je prends de que de plus en plus qu'ils le font Ce ne sont que des ratatouilles j'aime, j'aime